d'apprendre le te euh, Oui et non. Euh, j'ai envie de dire, euh, si t'as envie d'apprendre, non, c'est pas dur. j'ai galéré. Je te dit les trois premières semaines, je me suis demandé pourquoi j'ai acheté une batterie. Puis en fait, au bout d'un moment, à force de répéter les trucs, arrives à trouver quelque chose. Et depuis euh, la musique, ça se fait avec tout. Ça se fait avec rien, en fait. Un riff. Euh, tu vois, je sais pas. Je sais pas. Tu te dis un mot. Tu te dis non, Je sais pas. Un mot. Un mot. Un mot. Un mot un mot, voilà, t'as deux sons différents. Et avec ça, tu peux déjà faire quelque chose, en fait. Tu vois, t'enlèves juste une de tes deux syllabes, et puis t'as créé un rythme. Et du coup, tu vois, t'as pas besoin de savoir, euh, tu vois, prendre des cours pour savoir faire ça et t'amuser autour de ça. Donc si t'es patient, la créativité, ça se trouve assez facilement, je pense. Euh, de là à dire que c'est facile, j'arrive pas jusque là, Faut vraiment être patient. Euh, en fait, j'ai appris au début vraiment à l'oreille comme je pouvais et puis j'ai commencé à bosser sur les tablatures au début il y avait la plante de sites et puis moi à l'époque j'écoutais du grunge du punk du métal donc je me suis tapé en boucle des Nirvana des cornes des Rage euh Deftones, tout ce qui me passait sous la main et que j'écoutais en fait à ce moment-là. Je rendais fou mes profs et mes potes au lycée parce que j'écrivais mes tablettures en cours, parce que bah, t'as un, un stylo, t'as des pieds, tu vois, tu, tu fais ça en cours, puis tout le monde pète un point pendant un moment. Donc j'ai surtout appris comme ça, et puis après j'ai eu un, un, une rencontre, un, un pote avec qui je joue encore d'ailleurs, Timothée de, de Game and Kings, euh, qui, qui m'a parlé du papa-maman. Euh, sur le coup j'ai dit mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir jouer un papa un maman quoi De savoir faire, euh, savoir faire... Droite droite gauche gauche oh, qu Qu'est-ce qu que, qu que ça va m'apporter Et en fait pendant qu'il m'explique ça il continue à parler et puis, puis mine de rien il accélère un petit peu son tempo jusqu'à arriver à... Alors truc comme ça Et à me parler en même temps et à me dire, mais tu vois, t'as vu, ouais, quand je roule comme ça, je suis pas fatigué, je suis pas mal aux mains et tout. Puis ça a commencé à m'intriguer, en fait. Et du coup, pendant des semaines, tous les jours, j'étais métronome, papa, maman jusqu'au jour où j'ai réussi à jouer ça, quoi. Puis à, à, à développer un petit peu. Après, euh, je pense plutôt, je vais essayer, enfin, je vais peut-être détourner un petit peu ta question, mais euh, je me demande plutôt, est-ce qu'il y a un intérêt à apprendre en, tôt, en tant que et, et clairement, ma réponse, c'est oui. C'est oui, parce que... Euh, moi, si j'avais pris des cours, j'aurais certainement pas le, le setup que j'ai là euh, et, et le, le, la gestuelle que j'ai, et puis, puis les ouvertures que j'ai. Alors, il y a des avantages, des inconvénients. Moi, je suis gaucher, euh, quand j'ai acheté ma première batterie, j'avais une VHS avec euh, une VHS Pearl, où ils expliquaient comment monter un kit. Donc, je l'ai monté de manière classique, alto, médium, top bass, mes deux cymbales ici, mon charlet. Euh, et puis je me suis dit on va voir et puis je suis allé naturellement et, et donc comme je suis gaucher, ouais, tout de suite j'ai mis ma main gauche ici en fait sur le charlet euh, et c'est seulement je sais pas des mois et des mois après où j'ai commencé à me rencarner un petit peu plus sur l'instrument, sur à regarder beaucoup de vidéos de batteurs à choper des méthodes Benny Grève, Jojo Meyer, etc, j'ai vu les mecs jouer je dis dit oh, en fait c'est pas comme ça qu'on joue autodidacte être autodidacte, pour moi c'est cet avantage là en tout cas, c'est de ne pas avoir de contraintes T'as pas un mec qui est là derrière toi pour dire c'est comme ça qu'on joue et si tu fais pas ça, ça va pas marcher euh, tu vois, je parlais de bison bisous, -bisous mais on a une approche qui est très comme ça en fait On se demande pas, euh, est-ce que c'est comme ça qu'on doit jouer, est-ce que est-ce que derrière tel accord tu dois faire un septième euh, ou un bémol Est-ce que moi comme là je suis en, en 13-8 euh, est-ce que après je, je dois pas faire euh, la pile d'accent là comme ça, ça fait leur rebond, je sais pas quoi, non en fait on joue à l'oreille, on voit comment ça prend. Alors que, tu vois, je, je, je connais plein de gens, j'ai des potes hein, qui sont passés euh, à l'EF2M, qui sont ont pris au... des cours particuliers, qui sont allés à l'ECMA, c'est très bien. Hein. C est, c est vraiment, je ne critique pas ça. Et puis, je ne tiens surtout pas à quelqu'un de ne pas aller là-bas. Hein. Mais moi, je suis content de ne pas y être allé en fait. C'est bête, mais, mais tu vois, ça fait des années que je me incarne beaucoup sur le, sur le yoga, sur le, le, le, la connexion entre le, le corps et l'esprit, ces choses-là. Et c'est quelque chose que je développe beaucoup à travers la batterie, en fait. Le rapport à la danse aussi, hein. je ne suis, suis pas danseur, hein, tu vois. je suis un très mauvais danseur, je pense, mais il mais y a un rapport à la danse derrière cet instrument qui me fait du bien en fait. Tu vois, malgré la, la violence que je décrivais, il <coughs> y a quand même quelque chose d'onirique, de, de, quelque chose de, de très naturel euh, euh, qui me donne envie de tous les jours jouer de mon instrument en tout cas.